Je regarde au loin, au-delà du Jourdain, d'âme Venant m'emmener à la maison Une courte d'enjeux qui vient après moi Venant m'emmener à la maison Au oui descend. The sun, the sun, the sun, the la maison des Descends au chariot Venant et à la maison Descends, descends, descends au chariot Venant à la maison Que le Seigneur soit réellement glorifié Levons-nous, s'il vous plaît, nous, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans, dans le livre des psaumes, au chapitre 70, 70, psaume chapitre 70, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 70, nous lisons la parole de Dieu. Ô oh Dieu, hâte-toi de me délivrer, éternel Hâte-toi de me secourir, qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte, qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte, ceux qui disent ⁇ Ah, ah ⁇ que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi, que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse ⁇ Exalté soit Dieu !⁇ moi je suis pauvre et indigent Oh Dieu, hâte-toi en ma faveur Tu es mon aide et mon libérateur Éternel ne tarde pas Amen Exaltez l'éternel Notre Dieu Et postez vous Sur sa montagne Exaltez l'éternel entre Dieu et de vous sur sa montagne car il est saint, car il est saint, l'Éternel. Célèbre son nom, grand et redoutable, ses célèbre la force du Dieu qui aime la justice. Que ton nom soit glorifié, notre Père. Merci de cette consolation dans notre cœur, mon roi au travers des chants que nous pouvons chanter avec un cœur vraiment touché, avec beaucoup de reconnaissance à ton endroit, Père, nous t'aimons et nous te désirons. Seigneur Jésus, que ton nom soit encore élevé, qu'il soit vraiment béni encore dans les fins fonds de notre cœur. Nous voulons serrer cela comme David voulait dire, que je serre ta parole dans mon cœur. cela soit aussi pareil pour chacun de nos pères, oh Dieu, que ta parole à toi puisse trouver une place au-dedans de nos pères, pour que ton nom soit exalté à jamais Seigneur pour ta grandeur et au fait Seigneur merci pour mon frère et merci aussi pour ma soeur et pour nos enfants nos petits-enfants, mon mon Père Dieu, merci pour tous les bienfaits que tu nous as vraiment aussi accordé Seigneur pour ton assistance dans les moments le plus difficiles pour nos Pères, oh Dieu quand tu es dans la ténèbre nous avons pu voir la lumière qui a brillé Seigneur nous t'en sommes vraiment reconnaissants Père, tu es le Dieu qui entend lorsque nous crions à toi béni sois-tu encore comme nous l'avons ne de pas, mon Sauveur. Tu es là quand nous t'invoquons, mon bien-aimé Seigneur, notre Dieu. Béni sois-tu encore pour ta fidélité et tes bienfaits. Merci encore pour ce moment, où, oh Dieu, pour les temps dans lesquels nous nous trouvons, Seigneur. C'est vraiment des moments précieux et, et bénis pour chaque enfant véritable de Dieu, père. Ben, parce que tu l'as dit dans ta parole que c'est vrai qu'il n'abandonne pas vos rassemblements. C'est vrai. Nous te disons merci encore parce que toi, tu le veux, Seigneur, que là où deux ou trois sont rassemblés à ton nom, là où ton peuple se rassemble là où toi tu es aussi Père, nous te disons merci, oh Dieu transforme encore nos cœurs et nos âmes, vos cœurs nous soyons comme tu le veux Seigneur que ce cœur puisse t'aimer comme tu le désires Béni sois-tu encore pour tout ce que tu fais pour nous, ce que tu feras encore davantage, mon roi. béni sois-tu pour nos frères et sœurs qui sont aussi en connexion à différents endroits, qu'ils soient aussi bénis, Seigneur, pour leur amour, leur fidélité, à ta parole, à toi, pour leur prière aussi, mon béni, mon Père Dieu, pour ton peuple qui prie aussi pour cette œuvre, mon soeur, qui soit aussi béni et récompensé, Père, car nous t'avons aussi prié, au nom de Seigneur jésus christ Amen. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Il est bon de louer l'éternel. Vous pouvez vous asseoir. Nous chantons les chants des Sion et remercions notre Dieu pour ce témoignage merveilleux qui nous a aussi témoigné et manifesté, comme la Bible dit, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et ce n'est pas une imagination, mais nous le sommes. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie et qu'il vous soutienne. Ne vous laissez point de pouvoir également servir ces dieux, c'est vrai qu'au fur et à mesure que les temps avance, et beaucoup commencent à pouvoir perdre courage et surtout la persévérance, effectivement, les ailes commencent à pouvoir davantage diminuer. Mais nous remercions notre Dieu de ce que... Plus, effectivement, son avenir s'approche de plus en plus, plus, effectivement, dans le cœur et l'intérieur de ceux qui sont en connexion avec ce qu'il est en train de pouvoir faire, il y a une flamme aussi, un réveillant. S'il y a un temps aussi où nous avons encore besoin plus de pouvoir nous mettre à genoux et surtout chercher à ce que le Seigneur puisse encore davantage raviver la flamme dans notre cœur, et eh bien c'est bien ce temps où nous sommes. Voyez-vous, frères et sœurs, lorsque nous avons passé par des moments tels que les confinements, les décisions étaient qu'on pouvait pas se réunir, chacun était dans sa maison, on a pu voir que les gens, eu oui, à pouvoir réaliser, frères et sœurs, que vraiment ça nous manquait d'être là. Mais vous voyez que le fait qu'on soit revenu, l'habitude s'installe. On n'a plus ces goûts-là. Mon frère et ma soeur, nous prions que Dieu nous, nous aide à ce que l'amour du Seigneur puisse toujours augmenter au jour le jour. Que rien dans notre vie, dans notre marche, ne puisse arriver à pouvoir faire tarir, effectivement, cette source qui, qui nous maintient, effectivement, en temps. Parce que Satan, lui, lui, il ne, il ne se repose pas, hein. Le diable, lui, il est toujours au travail, cherchant pour voir tout. Son objectif, c'est de voir t'enfoncer tous les jours. Mais toi, ton objectif, c'est tous les jours. Seigneur, je dois me relever tous les jours. Ne te lasse pas, mon frère. Ne te lasse pas, ma soeur. Nous ne sommes pas encore parvenus. Nous avons besoin que chaque jour, il faut qu'effectivement, quau dedans de nous, nous, nous, quand on se lève, dit, Seigneur, merci, je vais maintenant au combat. Mais bien sûr, Seigneur, merci aussi pour la victoire que tu me donnes. Je sais que l'ennemi m'attend, mais j'ai aussi la victoire. Alors, il faut que cela, parce que quand on se fait dans la faiblesse, les diables aussi t'enfoncent. Alors, il faut que nous puissions comprendre que notre Dieu désire que nous puissions être bouillants. Comme vous voyez que c'est effectivement aussi ce que c'est dans l'âge de la Odyssée. C'est l'âge dans lequel nous, nous sommes, un âge terrible, un âge trompeur effectivement aussi. Et, et vous savez, Satan, il est tellement rusé qu'il va donner aux gens, comme dans différents endroits, une fausse joie, une fausse allégresse effectivement. Et c'est comme un feu de païa. Ah, vous voyez, je vous l'avais dit en ce moment. Vous, vous souvenez, je pense que vous avez oublié, lorsque le Corona a commencé effectivement. On a vu même des gens qui chantaient à la fenêtre. Je ne sais pas si tous les anciens doivent connaître effectivement. Je l'ai dit, J'ai dit cette flamme là, elle va s'éteindre. Vous l'avez remarqué non Ça s'est éteint, mon frère et ma sœur. Mais la flamme que le Seigneur lui-même suscite effectivement, qu'il allume, non, ça ne peut pas s'éteindre. Il faut que, que cette flamme soit entretenue, effectivement, aussi, parce que entretenez-vous par des cantiques, par des psaumes, par ceci si, et cela, la flamme de la parole de Dieu. Oui, nous avons besoin de cela parce que quand nous ne nous entretenons pas par cela, effectivement, nous faiblissons il faut que... Vous savez, je, je me souviens euh, dans le temps, euh, effectivement, et, et, et chaque jour, chaque jour, j'étais encore aux études, effectivement, à, à l'université, tout ça. Oui, c'était surtout à l'université quand j'ai eu à pouvoir... voir et, et, et chaque jour, mon frère et ma soeur, votre soeur, et peut vous le témoigner elle avait toujours chez moi à la maison, on priait, on chantait les chants des sions. Et il les jours de réunion, on allait aux réunion, après la réunion, on à la maison, on n'avait que ça. On s'exhortait, on louait Dieu. Et alors, dans les quartiers où nous étions, c'était la flamme. Les gens venaient avec des malades pour qu'on prie pour aller à la maison. « Oui !» Je connais c'était où, où les frères le et même en quittant leur travail, c'était c'était la vie que, que que nous avons. Nous chantons un cantique, « Redonne-nous ces jours heureux. » Vous comprenez, frères et sœurs, pourquoi perdons-nous Vous savez que nous devons travailler pour notre famille. Il y a autre chose qui est plus importante. On rentre, on se met à genoux, on prie ses dieux, on chante qu'il nous ramène à ça. Satan nous a tellement refroidis avec beaucoup de choses, ceci et, si et cela, dans le travail, même puis quand on rentre, on est tellement fatigué. Non, on dit, redonne-nous. Hein, on était dans la journée, on a eu à à travailler, faire des jobs, à gauche, à droite, à l'école, on revient. Non, alors on prend la guitare, on chante les chants des siens. Oh, mon frère et ma sœur, c'est cela notre vie. Et en étant comme ça, mon frère, quand même une situation arrive, nous savons comment rebondir. Parce qu'il y a un soutien, un secours que Dieu, notre Seigneur, il, il est toujours vivant. Et comme la Bible dit, il est un secours qui ne manque jamais autant de la détresse. Si vous l'abandonnez, frères et sœurs, vous le retrouverez à l'endroit où vous l'avez abandonné. Ah oui, c'est sûr et certain. Lui, il demeure toujours fidèle, fidèle toujours à à, à sa parole. Il continue à pouvoir avancer, effectivement, et nous devons simplement revenir. Et, et comme nous l'entendons, effectivement, il, il, lui, il ne se repose pas non plus. Mm -hmm. Il marche au milieu de cette chandelier d'or. Donc, jusqu'à ce que l'Église soit partie. Le Seigneur, notre Dieu. C'est pour ça que chaque jour, il te soutient. Ah oui, si, s'il si disait que je ne devais rien faire, mon frère et ma soeur, tu n'auras pas le soutien. Donc ton Dieu à toi, ton Sauveur à toi, il veille. Chaque jour, il veille sur toi, il pourvoit, il te soutient, il te parle. Et puis quand il t'a parlé comme ça, et puis quand tu es quelque part, sa parole revient. Il dit, souviens-toi, c'est que Dieu, que son Saint nom soit béni. Et il est glorieux, mon frère et ma soeur. Voyez-vous que Dieu nous aime tellement qu'il nous a accordé cette grâce de pouvoir. Quand il nous parle, c'est pour ça que quand nous sommes Attentif. Je, je, je disais, je, je crois que c'était <rire> un exemple que j'avais donné une fois, j'ai eu à pouvoir me référer à cela il y a, il y a quand même des temps. Voyez-vous, quand vous, vous êtes dans un endroit, euh, parce que bon, euh, dans le monde, lorsque nous y étions, nous avons beaucoup aimé des choses, que, des chansons que quand vous l'entendez dans le monde, mais ça vous amenait dans une autre dimension, comme les drogués, ils hein, sont un peu dans le vapeurs. Donc ces, ces chansons vous amenaient aussi dans d'autres dimensions, dimensions diaboliques en fait. Oui. Et vous faisiez, alors vous vous sentez, parce que c'était des démons qui inspiraient. Alors vous étiez enivré par cela. Mais maintenant quand le Seigneur nous a complètement délivrés, nous ne voulons plus en ces genres de choses-là. Mais seulement le problème, c'est que c'était quand même quelque part de nos racines. Un jour, vous allez faire des courses quelque part, et vous allez avoir. vous vous souvenez, j'ai dit ça là, vous voulez acheter des vêtements, des C'est simplement parce que vous êtes en train de voir penser, je vais acheter des vêtements, vous vous, vous pensez à ce, ce genre de vêtements que vous voulez avoir en tant que frère océan. Mais vous ne faites pas attention, pendant ça, vous êtes tellement plongé dans les vêtements que vous voulez avoir, mais votre esprit est aussi dans l'attente. pendant ça là, on lance maintenant la musique à là, de l'époque là, qui terminait dans les vapes là, comme les racines étaient restées à l'intérieur. Alors, sans le vouloir, tu, tu, tu, tu achètes des vêtements, tu dis « je suis chrétienne, mais ça, quand ça donne là, on ressentait qu'il y a quelque chose encore en train de faire à l'intérieur. Mais vous ne voulez pas faire attention. Mais quand vous sortez, effectivement, et puis bon, vous avez vous achetez des et puis vous réalisez que quand même, quelque part, vous commencez à fredonner cela. Ça sort, oui, ne mentez pas, c'est arrivé à presque à tout le monde. Il hein? ne faut pas dire que ce n'est pas possible, c'est possible. C'est arrivé à tout le monde. Oui faut se mettre vrai. Alors vous vous, vous, vous le, ferez donner, vous le chantez. Oui, Seigneur, mon Dieu, pardon. Oui, parce que vous ne voulez pas. Mais les qu'elle était là, effectivement. Pourquoi Parce que quand vous faisiez les coups de tellement si plongé eh ben, que le diable a commencé maintenant à pouvoir trouver pendant votre latence. là. Il a eu à pouvoir maintenant encore réveiller dans moi l'intérieur, effectivement. Bien. Il a fait enregistrer cela. Et ça sonne, ça joue comme un, un, un enregistreur, sans que vous le vouliez. quoi. Eh ben, C'est un peu comme cela avec la parole de Dieu. Quand vous êtes tellement attentif, vous êtes tellement plongé, ça s'enregistre à l'intérieur. C'est un moment quand tu vas te retrouver quelque part. Et où tu vois -tu, bien, tellement que tu es tellement dans un état et puis les cantiques sortent. J'étais glorifié, j'étais glorifié. Vous voyez, quand papa vous dit, oh frère, je me suis levé le matin, hein? puis j'ai commencé à sentir ces, cantiques quantiques sortent de moi, j'étais là, mais c'est pas, mais, mais pourquoi? Parce que c'était enregistré. Quand on le chantait, tu étais tellement aimant, ou tu aimais beaucoup, tu, ton cœur était tellement ouvert, tu enregistrais, et puis la parole prenait place. Voyez-vous, l'effet de chanter avec amour prépare déjà les terrains, mon frère. Oui, oui, oui, ça défriche le terrain. Parce que tu rentres dans la dimension où tu le vois maintenant, tu as cet amour à son endroit. Et maintenant, quand lui va te parler, mais tu es attentif. Parce que frère, nous parlons cela. Dis-moi, mon frère et ma soeur, on est amoureux de quelqu'un qu'on aime. Et si vous êtes tellement amoureux de lui, lorsqu'il vient vous voir pour vous parler, mais vous êtes tellement attentif. Vous n'êtes pas en train de les regarder et de rêver, et que vous êtes en train de pouvoir aller à Moussoukro. Je ne sais pas tellement très bien, donner un exemple. Mais vous, êtes vous, vous, vous avez tellement désiré le voir que vous voulez entendre ce qu'il a à vous dire. Et c'est comme cela que le Seigneur veut et qu'il fait. Pour quelle raison Parce que nous sommes un peuple particulier, mon frère. Ce que le Seigneur est, c'est ce que nous nous sommes en fait c'est que nous devons comprendre que nous l'ai cité tout à l'heure effectivement que euh, témoignage que le Seigneur nous a rendu vous voyez, c'est que le Seigneur notre Dieu a manifesté que nous sommes maintenant enfants de Dieu donc mais si nous ne le sommes pas encore arrivés c'est que nous ne pouvons pas vraiment l'aimer c'est parce que nous sommes engendrés de Lui, que nous sommes nés de Lui, qu'à ce moment-là que nous sommes tellement amoureux de ce que nous sommes, de Lui, que nous écoutons vraiment avec attention. Vous savez, nous avons quelque chose toujours aussi merveilleux que Dieu nous a donné. Vous savez c'est lequel Vous savez c'est que Dieu nous a donné de merveilleux. En fait, il s'est donné Lui-même. Hein Dieu soit béni. La Bible dit que Dieu était en Christ. Ah, c'est merveilleux. Hein? Dieu était donc en Christ. Et Christ est donc dans son l église. Donc Dieu s'est déversé en Christ. Et Christ s'est déversé aussi en nous. Alors Dieu s'est donné en nous. Ça C'est le plus beau et le plus grand cadeau que qu'un que un Dieu, un être suprême peut donner. En fait, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que Dieu est devenu toi. Et toi, tu es devenu Dieu. Parce qu'à la croix de Golgotha, mon frère et ma soeur, il est devenu homme pour toi. Oui, c'est vrai que vous le savez ces choses, mais je voudrais que vous vous, vous souvenez de cela, c'est important. Écoutez très bien, frères et sœurs. C'est lui qui est mort. Parce que parfois, on n'arrive pas, on dit, oui, merci, mais en fait, on n'arrive peut-être pas à voir bien saisir cela. Mais c'est lui qui est mort à la croix de Golgotha. Cet homme-là n'avait jamais péché. Parce que, frères et sœurs, si nous pouvons juste nous asseoir un peu entre nous, nous qui lisons quand même les saintes écritures, qui, qui connaissons quand même Dieu. Dieu ne peut pas quand même tuer un innocent. Il ne va quand même pas tuer un juste mon frère. Non. Il est lui même Mon juste vivra par la foi. Donc il, il protège même les justes. Il prend soin du juste. Donc il ne peut pas. Mais c'est lui qui était là suspendu entre ciel et terre. La question qu'on peut se poser, est-ce que était-il un pécheur parce que, la Bible nous fait savoir que, mais c'est, c'est en fait, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Pour avoir le pardon, c'est parce qu'on a besoin de pardon parce qu'on a transgressé. Donc, la mort vient à cause de la, de la transgression, est, est venue effectivement, et la mort est venue avec. Vous comprenez cela? Donc, parce que s'il n'y avait pas de transgression, il n'y aurait pas de mort. On ne sait pas que la personne qui a transgressé doit donc mourir. Donc c'est lui le pécheur. C'est cela, non Alors, c'est lui-là qui était suspendu là à la croix de Golgotha. Il faut quand même qu'à un certain moment, on est habitué, on connaisse cela. Seigneur, tu es mort pour mes péchés. Mais assieds-toi un tout petit peu. Réfléchis, n'importe plus qu'un moment. C'est vrai. Parce que quelque part, parfois, nous ne nous rendons pas compte, mais nous aimons le péché. Vous ne pouvez pas ne croire, ne pas les dire oui, ce n'est pas un problème. Je ne pas demandé de pouvoir me dire si oui ou non. Mais je sais quelque part, vous aimez les péchés. Parce que les péchés s'attachent toujours à vous. C'est parce que la nature de l'homme en fait. Mais c'est lui-là qui était là, ah, suspendu à la croix de Golgotha. Posez-vous un peu la question pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il a fait. Pourquoi est-ce que et, et, tout s'est chacharné contre lui? Parce qu'on peut voir que le fait qu'il est entré dans le monde, directement entré dans le monde, sans avoir fait du tort à qui que ce soit. On a ordonné effectivement qu'on tue tous les enfants. Parce que c'est lui qu'on cherchait. Mais quel mal a-t-il fait Même Pilate a posé la question. Un homme qui sait juger quand même les gens qui font de me dire, mais, mais, mais quel mal parce que vous demandez... Qu'il soit crucifié. Je sais qu'on crucifie les criminels, les mauvais, les gens qui sont vraiment euh, aussi mauvais. Effectivement, là, on, on, on les crucifie. Mais si mais, mais, mais, Jésus ici vous demandez qu'il soit crucifié, quel mal a-t-il fait Pose-toi un peu la question pour me comprendre. Il dit, mais pourquoi il faut donc crucifier les Donc il dit, mais quel mal a-t-il fait parce que quand on regarde très bien, nous, oui, nous pouvons, nous savons effectivement que dans notre condition, le mal nous l'avons fait, parce que même par les moyens par lesquels nous sommes venus. Mais lui, il est venu par la volonté parfaite. Donc depuis même sa conception, ce que nos parents n'ont pas eu à pouvoir faire. Nos parents c'était les désirs de papa et de maman. Mais là, c'était que la Marie a obéi à la parole de Dieu. Elle a reçu la parole. Mon père n'avait pas, pas, pas la parole, c'était un homme qui a sa sémence à lui. Vous comprenez cela? Mais là, c'était la parole de Dieu. Marie a cru, effectivement, elle a reçu la parole comme sémence. Ce que nos parents nous ont pas donné. De eux, nous avons hérité toutes les saletés. Mais là, c'était la pureté, la sainteté, la, la volonté, l'amour de Dieu, Dieu lui-même, monsieur. Parce que l'ange est venu vers Marie, effectivement, et, et Marie, quand il était en dit, mais comment ça se fait, il dit, mais, mais ta, ta cousine, là, ta parente, Elisabeth, et puis il a cru à cela. Là, mais soit fait selon donc ta parole. Et puis on a vu que quelques temps après, le ventre a commencé à gonfler. Il y avait donc un bébé dedans. Ce bébé est venu par la parole de Dieu. Mais toi et moi, nous ne sommes pas venus comme ça. Mm -hmm. Et alors on a vu qu'il est né Il a grandi effectivement Et même dans son enfance On voyait que c'était pas quelqu'un Un jeune homme qui était intéressé Aux choses des jeunes hommes de son âge Effectivement on l'a trouvé dans les temples Les parents étaient venus dans une fête Effectivement parce qu'il qu'ils jouer à la carousel Et tout ça comme des enfants Non Il est allé au temple Et après ils l'ont cherché Ils l'ont pas trouvé Et puis mais c'est pas possible Où étais-tu Et il dit j'ai dû m'occuper des affaires de mon père Déjà à cet âge-là, effectivement, et, et on nous dit qu'il était obéissant, on voyait effectivement, et puis quand il a eu à pouvoir atteindre l'âge qu'il fallait, effectivement, et vous connaissez cela, non Et puis bon, il a été donc euh, baptisé donc euh, dans le Jourdain, comme vous savez, par Jean-Baptiste. Donc tout cela, il a eu à pouvoir faire. Et quand il est sorti, il n'a commencé qu'à pouvoir prêcher la bonne nouvelle, et puis euh, il ne faisait que guérir le malade. il, il n'a jamais rien fait de mal. Mais remarquez très bien que bien qu'il ne faisait rien de mal aux gens, mais la haine s'est tournée toujours vers lui. Posons-nous la question, mais pourquoi Parce que l'objectif, effectivement, c'est quoi Que les démons ont pu voir, effectivement, voir. Parce que l'objectif, c'était toi et moi. Parce que Jésus-Christ est venu sur la terre, non pas pour vivre pour lui, non il est venu pour vivre pour toi et pour moi aussi. Donc sa vie n'était pas pour faire ses business sur la terre. Non, son business était toi, ton salut à toi. Toute sa vie entière. Mais c'est vrai frère. Depuis qu'il qu était de toute sa vie entière, n'était pas... Parce que d'abord, quelle maison combien de maisons il a bâti, Combien d'entreprises il a eu sur la terre? Il a laissé sur la terre. Combien de comptes en banque il a sur la terre? Même pas. Donc il a vécu pour qui Mais pour toi. Donc cet homme-là, qu'on pouvait voir là, suspendu au Pose-toi la question, mais il est né pourquoi Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie Parce que toi, dans ta vie, toi tu sais la fait Mais c'est vrai. Donc tu, il faut que tu fasses ceci, parce tu mais lui, qu'est-ce qu'il a fait de sa vie C'est vrai, frère. Donc toute sa vie entière. Sœur, il a vécu pour toi. Amen. Frère, il a vécu pour toi. Toute sa vie entière, il n'a pas eu honte de toi, parce qu'il a la croix de Golgotha, il est les sans vêtements. Mais c'est parce qu'il faisait toujours pour ton salut à toi. Il n'a vécu que pour toi, frère. Pour toi, ma soeur. Il ne t'a même pas demandé de Tu acceptes, je vis pour toi. Il a fait ça même. Il demandé Il cherchait ton salut, ta paix, ta sécurité. Ah, que son nom soit béni. Ton bonheur. Oui, monsieur. Oui, madame. Jésus n'a vécu que pour toi. Il a été flagellé pour toi, mon frère. Parce que c'était toi. Il devait être flagellé à cet endroit. Pas se maîtriser, parce qu'il fallait accepter qu'on puisse être maîtris à cause de toi et pour toi. Oui, il ne t'a pas dit, je vais le faire. Non, non, mais il a fait parce qu'il mais pas se maîtriser, tu dois souffrir pour lui. Frère, il a fait vraiment du bon travail pour toi. Toi, tu n'as plus rien à faire. Regardez, que Dieu nous aide. Alors, quand on peut voir, parce que quand une telle personne, on doit lui être reconnaissant. Jusqu'à accepter que la mort qui devait te frapper, toi et moi. Je, je vous demande grâce, frère. Je vous dis votre attention, s'il vous plaît. Si à un moment vous ne devez pas tourner la tête ailleurs, c'est bien un moment parce que ça a fait mal au cœur. Alors je préfère. J'ai pris que vous puissiez écouter maintenant, frère. Si vous avez soif de sortir, sortez maintenant. Parce que remarquez, frère et sœurs, ce qui est important pour toi et pour moi, c'est de ouais. voir... Une telle personne qui qui n'a fait que vivre depuis qu'il est né et qu'il a vécu rien que pour toi et pour moi. Pour que toi et moi, nous obtenions cette paix, cette grâce, et surtout que nous puissions obtenir ce que Satan ne voulait pas, la vie éternelle. Frère ça, tu ne peux pas l'acheter, il te les donne gratuitement il y en a des gens qui sont des moines bouddhistes effectivement qui vont dans les monastères qui restent là-bas, qui restent des années qui invoquent des démons pensant qu'ils ont la superactif des de, de dieux effectivement non, pour avoir une vie mais toi, toi tu ne dois même pas les transformé dans la cave, non, non, non, non simplement parce qu'il a donné sa vie pour que toi, une fois que tu acceptes seulement lui tu la reçois c'est gratuitement que vous êtes sauvés et maintenant aussi dans tes problèmes par lesquels tu passes effectivement mais il a pensé à toi tous les temps de sa vie il t'avait toi frère Jonas il t'avait toi Christian dans sa vie, oui sûr, ben, Jonas a pensé vous y étiez. il vous connaissait tous par vos noms Alléluia mon frère cet homme on doit le louer frère c'est Jésus on doit le chanter et quand on vient ici on doit être zélé pour lui dire combien tu es merveilleux, tu as pensé à moi à chaque instant de ma vie. Oui, Alléluia, il est bon, c'est Jésus. Frère, comment ne pas l'aimer, mon frère Comment pour moi rester aussi froid C'est pas possible, c'est pas possible, mon frère. Pour des hommes et pour des femmes, et vous êtes tellement chaud, chaud. oh je l'aime, je l'aime, je l'aime. Frère, et puis cette femme passera, cet homme passera, frère et soeur, mais c'est Jésus ce qu'il a fait pour toi. Mon frère, pour une femme tu peux faire beaucoup, pour un autre tu peux faire beaucoup, oui. Mais pour c'est Jésus, cet homme là pour lequel je l'aime, il n'a jamais rien fait pour toi. Cette femme là, il n'a rien fait pour toi, mais Jésus l'a fait pour toi, il a vécu pour toi. Alléluia Lève-nous frère, nous allons prier Redonne-nous Ce jour Heureux Quand le Saint-Esprit Remplisse Chaque cœur Et que l'amour De Dieu Se sur chaque face Redonne Ce jour heureux Oh oui, redonnez le oui, redonne de ces jours sur eux, quand le Saint-Esprit en chaque cœur, et que l'amour de Dieu s'élitait sur chaque face, redonne ses jours. Euh, L'esprit fera danser nos pieds. L'esprit nous fera déborder de joie. Le Saint-Esprit fera danser nos pieds. Il redonne nous ce jour. Oh oui, redonne, redonne ce jour. Saint-Esprit remplissez chaque heure et que l'amour de Dieu c'est sur chaque face dans ces jours heureux Saint-Esprit nous convaincra du mal Saint-Esprit nous convaincra du mal L'esprit nous convainc de la justice. Oui, redonne-nous ce, oh, oui, redonne oui. redonne ce jour. Oui, redonne-nous ces jours. Tu veux le Saint-Esprit, remplisse oh, oui, chaque jour. Chaque face prend dans ses jours.